alors les tambours des forains, pour n'aller de sitôt se taper, on peut aller voir, alors tout le monde nous mangeait sur le plan de la cour à l'heure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 On a changé entre elles les clients des canaux de matières premières, des modèles, etc. Et ensemble, les femmes ont pu réaliser des ventes en plus, plus grande quantité, eh, qui a nécessité une organisation, une division du travail afin que chacune puisse faire eh, sa part depuis chez de elle. Les impacts du isolement social foram muito très forts, no au Porque a gente, além de sentir muito medo, né? não sabia o que, que ia acontecer. Era muita insegurança, a gente não tinha mais as feiras. Então, ficamos muito sem chance. Então, organizamos uma comissão de, de comunicação, que eu faço parte, para pensar estratégias de como manter as redes, as redes sociais ativas. E, principalmente